Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir ensemble les différents remèdes naturels pour traiter l'amibiase. Mais avant de commencer notre leçon, abonnez vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification, sur j'aime et partagez autres. Premier remède est l'origan pour traiter l'amibiase. L'origan a des propriétés anti-inflammatoires, digestives et carminatives. Ainsi, l'origan peut être très bénéfique car il permet de contrôler les symptômes de l'amibiase, tels que la diarrhée, de calmer les crampes et de réduire l'irritation de l'intestin. Voici les ingrédients on prend une cuillère à soupe d'origan (8 g), on prend un tasse d'eau (250 de ml). On le prépare comme suit. Dans un bol, vous devez commencer par faire bouillir l'eau. Quand l'eau bout, retirez-la du feu, ajoutez l'origan et laissez reposer 5 minutes. Vous devrez consommer ce remède 3 fois par jour, 20 minutes avant chaque repas pour combattre l'amibiase. Deuxième remède sont les graines de citrouille pour traiter l'amibiase. En raison de leurs propriétés antiparasitaires et dépuratives et de leur contribution au bêta-carotène, ce remède est très bénéfique pour le traitement de l'amibiase. Il permet en particulier de réguler la muqueuse digestive et réduit l'irritation due à la diarrhée. Les graines de citrouille sont également riches en vitamines et acides minéraux, responsables de l'augmentation de l'énergie et de la réduction de l'inconfort général. Voici les ingrédients. On prend deux cuillères à café de graines de citrouille 10 g. On prend une tasse d'eau de 150 ml. On les prépare comme suit. Vous devez placer la tasse d'eau dans une casserole et la porter à ébullition. Quand l'eau arrive à son point d'ébullition, retirez-la du feu et laissez-la refroidir doucement. Ensuite ajoutez l'eau au bol mélangeur, avec les graines de citrouille, et mixez bien le tout. Vous devrez consommer ce remède à jeun tous les jours jusqu'à disparition des symptômes. Troisième remède est le curcuma pour traiter l'amibiase. Grâce à ses propriétés antiseptiques, antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, le curcuma est un excellent remède pour traiter l'amibiase. Il permet en particulier d'éliminer les parasites et de protéger les intestins. Voici les ingrédients. On prend une cuillère à café de curcuma 5 g. On prend un 4 cuillères à café de sel 1 g. On prend une tasse d'eau bouillie de 250 ml. On le prépare comme suit. Dans la tasse d'eau préalablement bouillie, vous devrez ajouter du curcuma et du sel. Puis, mélangez bien le curcuma et laissez-le reposer pendant 5 minutes. Vous devrez consommer ce remède au curcuma à tous les jours. Quatrième remède est l'ail pour traiter l'amibiase. En raison de ses propriétés antiparasitaires et antibiotiques, l'ail est un autre des excellents remèdes naturels pour traiter l'amibiase. Il aide à contrôler les parasites et les empêche d'apparaître à nouveau. L'ail est un puissant remède pour traiter de nombreux troubles. Vous aimerez aussi découvrir 6 puissants remèdes maison à base d'ail. Ne manquez pas de consulter aussi cet article. Voici les ingrédients. On prend deux gousses d'ail. On prend une tasse d'eau de 150 ml. On le prépare comme suit. Broyez les deux gousses d'ail, puis ajoutez-les dans un bol avec l'eau et faites chauffer. Quand l'eau atteint le point d'ébullition, retirez-la du feu et laissez reposer pendant 20 minutes. Vous devrez consommer ce remède à l'ail, à jeun pendant une semaine pour combattre l'amébiase. Dernière précaution. Vous devez vous souvenir que cette maladie parasitaire peut apparaître à tout âge. Il est aussi crucial de faire très attention avec les enfants lorsqu'ils vont jouer et de savoir quels objets ils manipulent. D'autre part, il est également essentiel de bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. Pour éviter toute infection, ne buvez que de l'eau potable, minérale ou désinfectée. Lavez les fruits et les légumes avec cette même eau. Désinfectez et épluchez-les. Lavez-vous les mains avant de manipuler les aliments et avant mmh. les repas, avec de l'eau potable ou désinfectée, minérale. L'amiblaz intestinale présente une évolution rapidement favorable sous traitement. Cependant, des rechutes peuvent se produire, D'où la nécessité d'examiner les sels après la guérison. Non traité, l'amibiase hépatique évolue vers l'augmentation de volume des abcès et leur rupture, ce qui peut provoquer un décès. Utilisez ces remèdes que nous venons de vous suggérer afin de lutter contre l'amibiase. N'oubliez pas de s'abonner et de partager la vidéo dans le but de sauver au moins une vie. Ok, à la prochaine!